Bonjour les enfants, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors cette fois, je vais vous montrer 10 astuces pour arriver en forme à l'école. Allons-y Alors chaque matin, qu'est-ce que tu dois faire pour arriver en forme à l'école Alors Chaque matin, je me lève assez tôt pour me préparer dans le local. Je me lève assez tôt pour me préparer dans le local. D'accord Je me lève à 7 heures. Mais il vaut mieux de dormir assez tôt aussi. Après, je prends un petit déjeuner qui devrait. Je prends mon petit déjeuner. Un bon petit déjeuner. Et des céréales, des fruits, du lait chaud. Au jus d'orange. Je m'habille tout seul, pas question que ma mère me fait habiller, je me lave les dents avec dentifrice, je m'en lave bien les dents pour que je sois toujours propre. Je m'en lave les dents Je ne regarde pas la télévision. Je ne joue pas aux jeux vidéo. En attendant bien sûr euh, l'heure euh, de partir. Je ne joue pas aux jeux vidéo. Et je ne regarde pas la télévision. Je contrôle mes affaires d'école. Et enfin, je pars avec mon plus beau sourire alors 10 astuces pour arriver en forme à l'école le soir alors chaque soir qu'est-ce que je dois faire bon j'ai terminé mes devoirs, je me suis reposé alors je prépare mon sac d'école je prépare mon sac d'école je vais après au lit de bonne heure Euh, juste euh, 8 heures du matin. Alors, je vais au lit de bonne heure. Vous avez bien compris Alors, je prépare mon sac d'école, d'abord. Et après, je vais au lit de bonne heure. Alors, euh, je viens de vous expliquer les 10 astuces pour arriver en forme à l'école. Au revoir les enfants